Nous allons parler de la lumière, de la température de la lumière. C'est très important pour votre cuisine équipée. C'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas de chez DefiTech avec une invitée très heureuse d'avoir Barbara Ediger avec Thomas. nous. Bonjour à Barbara, merci beaucoup d'être venue. Barbara Ediger est architecte, concepteur lumière. C'est un métier qu'on va qu'on va détailler, c'est un métier que je considère très important dans, le, dans notre monde habituel. La lumière a un effet tous les jours sur nous. Elle est très importante dans notre domaine. C'est ton métier. Tu as réalisé plein de grandes choses. La tour, euh, tour d'une grande banque euh, en Belgique et d'autres réalisations. Et surtout, tu es venu nous parler un petit peu d'abord de ton métier et surtout, c'est quoi la température C'est quoi le Kelvin Et tu vas nous montrer dans cette boîte noire les différences de la lumière. Restez bien attentifs parce que vous allez voir que ces petites choses ici vont changer votre conception. Donc Barbara, d'abord, concepteur de lumière architecte, explique-nous un peu, c'est quoi ton métier Mon métier consiste à, à apporter la lumière juste dans chaque espace de la maison, euh, par rapport aux fonctionnalités, par rapport au volume des pièces, et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est vraiment, la lumière est quelque chose d'impalpable, mais qui rend les éléments vivants. Une fois que la nuit tombe, tout disparaît et la lumière artificielle fait, euh, apporte tout son plaisir de vie et son confort de vie dans chaque maison. Et alors, pour même compléter ceci, on va faire une vidéo lumière en, en deux, voire trois volets si on est inspiré, parce que normalement, on est, on est relativement inspiré. On aura même une deuxième vidéo qui va, où Barbara va nous montrer des implantations de lumière et la différence est stupéfiante. On verra ça dans l'épisode numéro 2. Donc, tout d'abord, Barbara, ici, la température, le K ou le Kelvin que nous, on lit toujours, tous nos architectes ici, on lit toujours ça dans nos catalogues. Donc, on met des lampes sous son meuble ou dans nos, dans nos, dans nos électroménagers. On met par exemple du 3000K. Du 4000K, qu'est-ce que ça veut dire le, La référence K est en référence avec la lumière naturelle. Donc le, la lumière la plus neutre, c'est le 3200K, qui est une référence à un ciel ensoleillé mais nuageux. Donc la lumière est, est atténuée par les nuages. Et ça, c'est la référence neutre. Donc le 3000K, c'est elle qui va respecter toutes les couleurs. Le 4000K, on est dans le spectre du bleu et du violet, donc on est un peu plus froid. Et dans les 2700 degrés Kelvin, on est euh, similaire à une ampoule à filament, donc ce que, ce que nous connaissons tous, euh, l'halogène, l'incandescence. Donc là, on est dans les 2200, 2700 K. Donc cette valeur-là, elle va euh, traduire euh, toutes les surfaces qui seront éclairées et va influencer le rendu inévitablement. Chez les fabricants, le plus standard, c'est le 3000 K et le 4000 K. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans, tous les, dans toutes les lumières. On ne va pas te demander maintenant ce que tu conseilles, parce que je voudrais d'abord effectivement que tu, nous, que tu nous montres un peu les démonstrations, l'effet d'une lumière chaude ou froide dans cette fameuse petite boîte noire. Alors, explique-nous d'abord ce que tu nous as amené, comme ça on comprend Alors, bien. Le, le rôle de la boîte, c'est d'isoler le regard et de venir montrer l'influence de cette lumière sur les matières. Donc ici, on a un tissu dans le spectre du bleu, on a le rouge dans le spectre du chaud et on a le jaune qui est également dans le spectre du chaud. Donc ici, on a euh, la lumière qui est dans la boîte. C'est un 4000K. Donc on est dans le froid. Et on va voir qu'en changeant la température de couleur, le tissu euh, va, va vivre autrement. Alors, pour que la boîte noire vous ayez vraiment l'expérience complète, on a prévu avec Barbara plein d'échantillons, des pierres, des pierres structurées, des pierres brillantes, des pierres mates, des tissus. On a coupé la lumière du showroom. Je vais essayer de parler un petit peu moins et on va essayer de laisser Barbara nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur et l'effet que ça donne. Je t'écoute Barbara. Donc la boîte, c'est pour concentrer hein, le regard et l'observation. Donc ici, on est dans une température de couleur que l'on appelle froide, autour de 4000 degrés Kelvin. Et on a un échantillon jaune dans le spectre du chaud le rouge, le bleu dans le spectre du froid, et le blanc le plus neutre possible pour pouvoir observer l'influence de cette température K. D'accord Donc ici, on est en 4000 degrés Kelvin, donc il va rendre le bleu plus vif et vivant, et l'ocre le, le, le, et le rouge euh, vont être un petit peu plus blafards. Quand on est dans une température de couleur neutre, eh bien le blanc, euh, les trois couleurs sont vivantes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les trois couleurs sont vivantes. Le blanc, en fonction de sa pixelisation, on va prendre un peu plus de de chaud de, de, de ou pas, en fonction de son pixel blanc, parce que dans les blancs, il y a vraiment beaucoup de nuances et c'est vraiment très, très, très, très subtil. Et là, on est sur quelle température Là, on, on, on est, 3, est sur 200. 3000 degrés Kelvin. 3000 degrés Kelvin. Puis après, ici on revient à la lumière incandescente que l'on retrouve euh, euh, encore dans nos abat jours dans nos lustreries et dans certains choix d'ampoules. Alors là, bien sûr, c'est le jaune qui domine parce qu'on est dans le même spectre, on, on, le, on le rend plus vivant. Le rouge aussi, par contre, le bleu est plus mat. Et plus terne. Imaginons que les gens nous demandent, voilà, je voudrais une cuisine couleur magnolia, une couleur crème par exemple. Mmh. Quelle est la couleur que tu conseillerais si les gens veulent par exemple avoir des murs blancs et une cuisine couleur magnolia eh bien, pour respecter euh, les deux, on pourrait rester en 3000, parce qu'on est dans un spectre très subtil entre blanc et, euh, et, euh, et un petit peu plus jaune, euh, et alors, on pourrait même, à un moment donné, faire une accentuation avec un peu plus de chaud. Donc, on, on switch entre deux tons, le blanc, le blanc neutre et le blanc chaud. Tout, tout dépend de du plan de travail qu'on a, et le reste, dépend, hein. tout ça euh, demande des études particulières. Ça, hein. demande, ça dépend de l'agencement la, de la pièce, si elle est en L, si elle est en enfilade, si on a la lumière. Du nord, même. Enfin, les baies vitrées ont aussi une influence, même si la lumière ne va fonctionner qu'une fois que la nuit tombe, mais n'empêche, il y a quand même une, une vie, dedans. une influence dans cet espace. Donc la configuration de la cuisine dans son espace est très importante pour apporter cette dynamique. Ça, on y reviendra en fin de vidéo, vous aurez un petit tip en fin de vidéo de Barbara. Je te laisse continuer, Barbara. Et donc, le. La, la, on pourrait même parfois jouer avec deux tons différents que je ne peux pas faire ici, mais l'influence des deux tons va faire que euh, c'est comme dans la mode on peut travailler avec des tons contrastés noir et blanc, et ça affine le personnage. Euh, on peut travailler ton sur ton avec un ton bleu bleu clair et bleu foncé. Ça donne encore un autre mouvement. La lumière joue exactement le même rôle. Sur le blanc, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de jouer avec deux tons, donc le ton froid et le ton chaud. Et donc, à un moment donné, le blanc commence à devenir vraiment matière et de pr prend une profondeur au niveau de sa surface de manière assez importante parce qu'on joue sur ces deux tons. Et donc, on ne le voit pas. Entre toi et moi, il y a de la lumière, mais elle n'est ne, visible que parce qu'elle se réfléchit sur, sur nos matières. Et donc, ce n'est pas le point lumineux qui est important, c'est la lumière qui va arriver sur la matière qui est importante. Mais la source doit être la plus, la plus discrète possible pour qu'on puisse voir les matières. Parce que C'est effectivement un rôle très complexe parce que justement jouer avec la lumière, la lumière est hyper importante, tu l'expliques évidemment, parce que savoir une chose, c'est que Barbara me connaît depuis vraiment très très très très longtemps, mm -hmm. depuis le début, euh, vraiment petit, et donc tu as toujours dit la même chose effectivement, que la lumière, toi tu dois jouer avec la lumière et les matières en fait, oui. tu dois arriver à faire ce mariage oui. entre la matière quand tu vas chez des clients à nous, la matière que tu as dans la cuisine, la matière qu'ils ont choisi, qu'ils aiment, toi tu dois trouver la lumière qui va avec, et trouver le mariage qui va avec. Donc, c'est un, un, un, un boulot qui n'est pas simple. Hein. Non, non. Ici, j'ai reçu un client pour une cuisine noire. Le client allait casser un mur et donc c'est une pièce qui allait devenir en L. Il hésitait entre faire la cuisine en blanc ou en noir. Et, oui, et donc, avec la lumière, avec, avec ce que l'on, avec son petit projet, la, la décoratrice était venue avec une proposition qui travaillait sur le plan de travail. Et là, il appréhendait, il pensait que sa pièce allait être sombre. Et donc, il était plus parti pour une, une cuisine blanche parce qu'il appréhendait ce grand panneau euh, noir, qui est, euh, noir et bois. Et moi, je lui ai dit non, il faut du noir et bois parce que moi, ma lumière, elle va travailler autrement. Et alors là, tu, il vous faut cette profondeur sur le noir et sur le bois. Tu changes la conception ah en ouais, fait. Enfin, fait, tu, ça, tu interprètes vraiment... on va dire les choses. Et le client est parti, il ne s'attendait pas du tout à ça. Non, non, non. Et donc, euh, et maintenant, ben, euh, mais moi je lui préconise de travailler avec une cuisine noire et en bois. Alors en parlant de bois, des différentes euh, matières justement, dans la pierre. Explique-nous ouais. un peu, qu'est-ce que tu as préparé pour qu'on puisse comprendre Alors, ici on parle de couleurs. On est sur des couleurs mates. Et c'est très important. La couleur mate porte la lumière et l'absorbe bien. Et donc, la lumière s'éclate et s'étale sur toute la matière. À partir du moment où on vient avec un élément brillant, contrairement à ce que l'on peut croire, le brillant ne réfléchit pas à la lumière. Ah Mais bon par contre, la, la, la, la, la brillance concentre la lumière. Donc, il faut, et elle réfléchit tout ce qui se passe en haut. Donc, on a comme dans ce cas-ci. Bon, ici, j'ai une forme sur euh, mon fruit, sur ma, ma citrouille. Non, c'est un, un potiron. Oui. Euh, avec les rondeurs de, de ma de mon objet, j'ai trois points lumineux alors que je n'en ai qu'un au-dessus. Donc, mais ça fait plus office de miroir oui. que qu'autre que, qu chose. Et si je viens avec le même fruit mat, j'ai pas du tout le même rendu. Donc mat et brillant, c'est déjà très très important. Ça joue déjà dans. Ça joue déjà. Donc mat, brillant, texture et couleur. C'est déjà un premier euh, premier Et Puis Et après, le, on revient, on vient, avec, on vient avec les échantillons qui sont derrière Donc, toi. Très beau quartzite, ça. C'est moi qui le... est-ce qu'il est qu faut l'incliner Non, tu on, peux me le mettre, tu peux me le mettre à plat. Donc ici sur le quartzite, on a des veines dans les tons ocre, on a des veines blanches, on a des veines grises. Donc ici, on peut dire que sur cette sur cette surface, sur cette texture, on a différents spectres. Et donc on va voir, ici on est en 2700 degrés Kelvin, donc on est dans du chaud. La pierre est déjà belle. hein. Elle a, ça... La pierre a déjà un certain rendu. Ici, on arrive dans du neutre. Alors là, pour moi, c'est est ce qu'elle est. Elle est parfaite. Tu, viens, tu, tu sortirais du showroom, elle a cette texture-là aussi. Elle a ce rendu-là. Après, on vient dans du spectre plus froid. Et là, on voit on que voit les veines bleu. blanches et on voit un peu plus le gris. C'est vrai, c'est... Donc, je reviens en arrière. On n'a pas la même pierre. On n'a pas la même pierre. On n'a pas la même pierre. Mais pas du tout. Hein. Non, Donc, non. Quand toi, tu fais un projet, c'est important que tu aies tous les échantillons en face de toi. Alors, euh, ça m'arrive d'étudier un projet euh, sans les matières et sans les couleurs. Le projet est étudié. Après, le choix des matières vient après. Donc, c'est parfois, il y a des moments de grande solitude parfois. <rire> OK, pour le Taj Mahal quartzite. est ce que tu veux montrer un autre échantillon Oui, un contraste. Voilà. On va partir sur contraste. quelque chose de plus de brillant à ce moment là. Parce qu'ici, on était sur du mat. Alors, on est toujours sur un quartzite qui porte un nom extraordinaire. Il s'appelle Tropical Storm. Alors, le Tropical Storm. Ici, de nouveau, on est dans, le, on a de tout. On a du ocre. On a, du, on a du gris, on est dans le spectre du froid et du spectre du chaud. Donc ici, on est en 4000 degrés Kelvin et on va voir que cette matière va prendre une profondeur euh, plus importante. Là, elle est plus riche. On est en 3000 degrés Kelvin. Là. Comme si tu faisais ressortir tous les sédiments qui ont composé cette pierre. Ici, la, la température de couleur respecte chaque matière qui compose et la et surface. On voit la, les, les petits brillants, qui c'est une pierre naturelle de quartzite. Mais on on a plus de profondeur dans la pierre. Et alors là, on est en 2700. Là, elle est, plus, elle est plus terne. Impressionnant. Elle est plus en profondeur et plus respectée. Et là, elle est un peu plus plate. Elle est plate. Oui, elle le est terme fait. Elle est plate. Elle est plate. Comme, si, comme tu as dit, on, on, comme si les 20, tu crées une trois dimensions. En fait, ouais. oui, tu es presque capable, ouais. avec ton de expérience travailler. et ton métier, de créer une trois dimensions dans une pierre. Ouais. Et quand on parle du blanc froid et du blanc chaud sur du blanc, c'est tu approfondis le blanc. C'est magique quand on, quand on le voit. Vidéo passionnante. Alors, si tu nous montres différents types de matières maintenant, par exemple du, du, du bois ou de la pierre qui ressemble la pierre imitation bois, par exemple. Alors, on a un peu plus de chaud et là, on a un peu plus dans, dans, dans le neutre. Et donc là, on est en 4000 degrés Kelvin. On est en 3000 degrés Kelvin. Là, on est plus dans le naturel et là, on est dans du plus chaud. C'est oh, très ma, beau ma aussi, texture, ça, comme ça. ça. donne très, très bien. Comme ma texture ça paraît plus sombre. Oui. Là, elles sont vivantes. ça, elles, elles, elles sont Elles sont un peu malades. On entend des fois dans ton discours que dans, quand on tire vers le, le, le 4000, donc vers le froid, ouais. tu, tu ne conseillerais pas forcément ça, des fois, dans une cuisine, ça dépend un peu de la disposition. Ça, ça, mais... ça déjà... Je suis en train de faire un projet tout en 4000. Tout en café. Et ça dépend de la, du lieu... Et ça dépend de la fonction et ça dépend des matières oui. qui sont Tu ne fais pas que des maisons, tu fais des bureaux, tu as un métier complet. Mais voilà. là, exceptionnellement, je travaille en 4000 dans, dans ce grand projet. Petite parenthèse, parce que depuis tantôt on en parle, etc. On vient de dire aussi le mot dîmer. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est le fait de dîmer le lumière Dimer, c'est varier l'intensité de la lumière. Donc on rend la lumière plus douce et automatiquement quand on dimme, on rend la lumière un petit peu plus chaude. On fait ça avec des variateurs, donc on a vraiment okay. ce petit, ce petit, il n'y euh, a pas que ça parce que maintenant on sait maintenir, son doigt, doit appuyer sur un interrupteur. Les différentes techniques, en fonction des équipements. Euh... On ne parle pas de, de dimmer pour changer la couleur de la lumière. C'est vraiment l'intensité, donc plus fort. Allez, on va schématiser plus fort ou moins fort, ouais, mais c'est l'intensité exacte, le terme exact. Et si, est-ce qu'on peut changer la lumière Donc un même spot dans une cuisine. On... Ça commence à arriver sur le marché. D'accord. Ouais. Sinon, il faudrait à l'heure actuelle, de manière courante, limite avoir deux rangées de spots. Oui, mais ça se justifie. Pas. Et après, on est des humains. Donc, plus on augmente le potentiel et moins on les utilisera. Donc, à un moment donné, on doit être un guide en tant que spécialiste. On guide, on, sent, on ressent un peu le, les, les besoins du client. Et on les, on... il faut que l'installation soit aussi viable au quotidien. Tout à fait. Et donc, comme on est quand même tous paresseux, il faut quand même avoir une constance, une facilité, donc, et c'est ça le paramètre et le, le rôle à de l'étude. tenir en compte de quand on de fait tenir ça. en compte, oui, oui, tout à fait. Alors on va repartir dans la boîte et on va parler maintenant des textures brillantes et des textures en pierre. C'est parti. On est de retour dans la boîte noire. Barbara, explique-nous ici ce que tu as souhaité nous faire comme démonstration. Alors ici, on, on retrouve souvent dans les cuisines, euh, des plans, le plan de travail brillant ou mat, oui. ou euh, les crédences euh, brillantes ou mat. D'accord Donc, je, je vais vraiment, ça c'est vraiment l'indice euh, primordial pour la bonne lumière d'une cuisine, la brillance. C'est vraiment très complexe à maîtriser. Et donc, j'avais je... des points de la lumière qui peuvent se réfléchir. Parce que, que les points le se réfléchissent dans la surface. Et c'est pour moi c'est gênant parce que je pars sur le principe que la lumière ne doit pas être la source ne doit pas être vue, mais c'est la lumière sur les matières qui doit être vivante. D'accord. Faire vivre une matière, Faire ne pas voir la, lumière, la source, à mais travers il ne faut pas la, la, la, la source matière. Pour, euh, pour garder cette notion de confort, c'est très très important. C'est presque de la poésie, hein. Tout à fait. On y est, on y est, on est non, à deux doigts, hein. Ouais, tout à fait. Et donc quand euh, ici j'ai un plan de travail brillant horizontal, puis après si je le relève, on a un effet euh, où des d'autres élément, éléments se réfléchissent. Et donc à un moment donné, il faut que par rapport au point lumineux, on le voit bien tout de suite le point lumineux va se réfléchir. Si je prends une une matière mate, la seule chose qui va. Je n'ai pas de réflexion de la source, bah, par contre, sa texture, si je le remonte, sa texture. Ah oui, on va, va voir, va, va également être marquée ou pas marquée en fonction de l'implantation du point lumineux. Donc, on le fait ou on ne le fait pas Tant que tu es sur ceci, on fait une rapide. On verra dans également dans la deuxième vidéo que la position donc, des lampes aura à voir si la matière est brillante ou mate. Tout à fait. Voilà. Donc, Et voilà, texturée je... ou lisse. Et texturée ou lisse. Donc, ce voilà. sera le but. Donc, suivez bien l'épisode numéro 2 avec Barbara. Euh, ici on est sur des tons un petit peu plus gris, ici on est sur deux tons identiques, mat et brillant, on voit bien tout de suite à côté de, cette, de, de, ce, de ces deux échantillons qui sont presque similaires, que j'ai plus de profondeur dans le mat, parce qu'ici le brillant il, euh, il réfléchit la lumière, donc la lumière ne rentre pas dans la matière. Il s'arrête à, à la première couche. Voilà, et que là on est plus en profondeur. Et alors si je change les températures de couleur de nouveau, il va y avoir, donc là on est parfaitement dans le neutre, là c'est parfaitement respecté, et alors ici on voit encore une différence de contraste, c'est que la brillance influence aussi le, la couleur de la, de la matière. Tu n'es pas en train de dire qu'il ne faut pas de brillant. Tu es en train de dire non, que non. quand on a du brillant, ça se, ça se travaille. Il voilà, faut faire attention, ça se travaille, exactement. On, on, voilà, exactement. On, on pourrait croire le, le, le, le discours, mais oui, c'est oui, bien important. Fait, fait. En fait, il y a plus de boulot quand, quand on a du oui, brillant. Oui. Et le, le brillant revient énormément. Hein. Mais oui, voilà, c'est euh, très que, important. Pour donc ça que on, je suis là. <rire> <rire> okay. Et donc, euh, ça, c'est très, très, très important. Le mat et le brillant, c'est... C'est primordial quand on te donne les informations. C'est OK, même si on est en 4000. Bah franchement, en 4000, il donne. Hein. Là, très, très riche, parce qu'il y a beaucoup de jaune dans le chêne. Ah, et là, il est. Là, il a 20 ans d'âge. Et là, eh ben, en il 4000, a... En 4000, je trouve ça beau. C'est cool, 000, mais il je trouve a... qu'en voilà. 4000, il est... en 000, est, le chêne, est, je trouve qu'il claque. Donc, il n'y a, a pas de règle y a à pas un de moment règles. donné. Non. Donc, c'est vraiment une question de feeling. Ici, on ne voit que la matière, mais ceci, c'est dit aussi avec l'environnement de la oui, pièce. Oui, Donc, ce n'est pas que la matière qui compte, parce qu'ici on fait une démonstration et on, on accentue surtout l'écollage l'enseignement de la lumière euh, auprès du grand public. Mais en plus de ça, c'est la pièce, la configuration la de la pièce, la taille de la pièce, la hauteur de la pièce. Si la salle à manger est communicante, si le salon est communicant, il n'y a pas de règle. C'est vraiment le feeling de la pièce et des matières qui fait qu'à un moment donné, on fait de l'éclairage indirect, on fait de l'éclairage ponctuel, on fait de l'éclairage euh, euh, vertical, euh, on éclaire parfois, même pas le sol. Ah ben, ne dévoile pas la deuxième vidéo, donc, tu, vas, tu dévoiles déjà des, ça. Alors, ici, là, on est sur du chêne, tu me dis. Et si on est sur du chêne, je vais simplement changer. Et ici, ce qui est très important, c'est que c'est un bois noble, oui. et le 4000 degrés Kelvin fonctionne bien. Sur je je chêne. trouve qu'il fonctionne très très bien. Si j'aurais le réchauffe en lumière neutre, comme il est très jaune, est très il, est, il est en est profondeur. Et alors, ici, je le vieillis. Là, c'est c'est. Là, il a déjà 15 ans. Ça, c'est du vintage, ça. On est sur de la récupération, là. Oui. <rire> mais oui. J'exagère ouais. c'est bon. donc Là, c'est sur le chêne. Si, par exemple, on prend du. Alors, voilà, parce que tu as, as de l'hormone. Ici, il est tout doux. Il est parfaitement équilibré. Je le découvre avec vous. Hein. Et là, il est un petit peu plus passé. Oui, Un petit peu. on dirait qu'on a oublié de le vernir. Oh non, on l'a blanchi. On l'a blanchi, tout à fait. Limite, je mettrais le 3... Oui, ça, ça varie vraiment d'un bois à l'autre. Hein. J'aurais ah choisi oui. le 4000 pour le chêne, j'aurais peut-être plus le 3200 ou le 3000, 3200 pour l'orme. Le, pour le, pour oui. Et si on essaye le, le cœur de frêne Alors, le cœur de frêne. Donc... 3200, on est 3000. Là. 3000, pardon, excuse-moi. On est en 3000. 4000, on l'a... Là, il, est, il, vit, il vient d'être coupé, là. Il n'a même pas encore pris d'oxygène. Euh, il vient d'être coupé. Euh, il, est, il est tout jeune. C'est un pot de bébé. Et alors là, il est très jaune. en 2700 degrés Kelvin. Bah, je le trouve très beau comme ça. Parce que je trouve bon, que sur on ce si, quelque part ci voilà, voilà, tu on le fais ressortir hein. toutes les veines. Oui, mais euh, je Pardon. trouve dommage sur un bois que l'on veut un peu plus pâle. Donc oui. on triche un petit peu. Moi, je le préférerais un peu plus comme neutre. non, 3000. C'est merveilleux. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. On a les travaux dans le showroom, vous l'entendez en, en même temps. Alors Barbara aussi, pour conclure un peu ce qui vient de se passer ici, est-ce que lors de, des confinements, les gens retrouvent leur foyer Est-ce que toi, évidemment, tu as, as eu beaucoup plus de demandes Qu'est-ce que tu qu que as senti qui avait changé un peu chez les gens au niveau de la conception de la lumière En fait, les, les gens se rendent compte que euh, chez soi, c'est important de, de retrouver euh, du bien-être. Et la lumière contribue à ça. Oui, oui. Et la lumière est quelque chose de à la fois compliqué parce que c'est très technique, mais en même temps très accessible. Il faut vraiment faire appel à, à tous ses sens, en à fait. À tous ses hein. sens, exactement. Tous ces sens. Et, Et en fait, il faut, il faut se laisser un peu guider. Oui, Pardon. Il faut se laisser un peu guider par la lumière. C'est pour ça que ça fait presque plus de 25 ans que tu fais ce métier-là. Et vraiment ce métier-là, hein, c'est pas, pas ça qui est très important, ce n'est que ça. Mais il faut croire un peu à la poésie, il faut croire aussi au bien-être qu'on en tire, non Tout à fait. Et en plus de ça, le, le, et c'est magique parce qu'on euh, n'en met pas partout on met de la lumière juste et c'est un dialogue et parfois je fais même comprendre aux gens de comment ils peuvent vivre un petit peu chez eux parce que c'est un je ne fais pas, c'est pas moi qui fais la lumière je, je discute avec, euh, avec chacun de mes clients et, et tout ce qu'ils me disent, la manière dont ils vivent que je traduis un la de lumière un chef d'orchestre qui sert un peu à, à, à, à mettre enfin. les lumières, les éléments extérieurs, les éléments de matière donc ce qu'on a apporté, les éléments extérieurs tu es un, un chef d'orchestre à essayer d'avoir je... un, un mieux vivre dans la maison, exactement voilà. Avec justesse. Et, et je voudrais, nous pour conclure cette vidéo aussi, donner un petit exemple personnel. Au tout début, on a conçu ce, ce, ce, ce magasin. Barbara évidemment est intervenue pour l'étude lumineuse etc. du magasin. Et après trois minutes de discussion, nous a dit qu'il faudrait faire des plafonds noirs. Première réaction, c'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on va faire des plafonds noirs, etc. Ça n'a aucun sens. Depuis qu'on a les plafonds noirs, on n'a jamais eu un espace aussi serein de travail. Mais la première, la première réaction était, pourquoi faire ça Parce que ça change des fois de nos habitudes. Mais en fait, il faut savoir faire confiance et savoir oser le changement un petit peu. Et oser un peu l'inconnu, même si quand ça expliqué comme ça, on n'est plus dans l'inconnu. C'est plus dans l'inconnu. Ouais. Merci beaucoup, Barbara. Merci, Thomas. Bienvenue nous expliquer ton métier. Vous savez retrouver Barbara d'abord sur Facebook. C'est Barbara euh, Ediger et vous savez retrouver dans la description. Également sur LinkedIn où moi je la suis et vous savez suivre également euh, ses projets. Il y a des photos et également des extérieurs parce qu'il faut voir un peu comment on éclaire extérieur l'extérieur. Moi je suis très amoureux de l'extérieur que de l'éclairage extérieur. Je trouve ça très très beau. Retrouvez-la évidemment. Suivez-la. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Au revoir, Thomas